Salut Gabriel, ça va Ouais, très bien, merci. Tu as passé un bon week-end J'ai passé un très bon week-end, ah oui surtout samedi. Qu'est-ce que tu as fait Samedi, j'ai pris le train et je suis allée à Paris. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait à Paris Eh bien, je suis allée à Paris parce que je suis allée à un baptême. Ah oui C'est quoi ça En fait, un baptême, c'est une fête pour un enfant ou pour un bébé. À l'origine, une fête religieuse. Et là, c'était la fête, le baptême pour la petite fille d'un couple d'amis. Et comment ça s'est passé, cette fête Très bien. On est allé à la cérémonie, d'abord le matin. Et après, le midi, on allait au restaurant pour manger tous ensemble. Il y avait des gens de la famille de ce couple d'amis et quelques copains à eux aussi. Très bien. C'était agréable, c'était convivial. Et tu vas les revoir bientôt Peut-être, je les ai invités chez moi, donc ils vont venir me voir bientôt, je pense. Très bien. Voilà, et puis dimanche, c'était plus tranquille. Dimanche matin, j'ai fait les courses. Je suis allée au marché. Et dimanche après-midi, j'ai vu un film au cinéma, donc c'était agréable. Quel film euh, J'ai vu un, un film d'animation. Voilà. D'accord. Voilà, et puis bah, le week-end est passé très vite et la semaine recommence maintenant. Très bien. Bonne, Bonne semaine, Gabrielle, alors. Merci beaucoup, Kelly.